BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour justement on parle de transition énergétique mais aussi plus globalement d'investissement socialement responsable. Ce monde, en, ce monde en transition et en mutation sur BFM Business, il est chaque jour à l'honneur aux alentours de 16h20. Capucine Bellet vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour Guillaume. Responsable de la recherche pour Trust Team. Vous allez nous présenter l'investissement socialement responsable sous l'angle de la satisfaction client. Vous venez de mener un baromètre d'enquête sur l'engagement des entreprises et la façon dont les clients perçoivent cet engagement. Alors en effet, chez Trust Team, notre point de départ, c'est, et ça a toujours été, la satisfaction client. On sait que le chiffre d'affaires, il est là à cause du client, grâce au client, et que le client est l'actif le plus important de l'entreprise. Et donc nous, on s'est demandé, dans cet environnement de transition énergétique, de DSR, d'écologie, finalement, quelle est la perception des clients par rapport à toutes les actions qui sont mises en place par les entreprises On a constaté que... Finalement, les entreprises n'en font pas assez du point de vue du client. Et ça, c'est vraiment un verdict qui est sans appel. Euh, les clients, aujourd'hui, les Français, sont très attachés à ces enjeux environnementaux et sociaux. Ils sont 78% à dire que des sujets qui, ce sont des sujets qui les intéressent. Mais par contre, ils sont près de 50% à dire que finalement, toutes les actions prises par les entreprises, ce sont juste des belles paroles et des promesses en l'air. finalement. Donc on voit qu'il y a un vrai décalage entre ce que font les entreprises et les attentes des clients. Et ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est que lorsqu'il y a des innovations environnementales et sociales qui ont finalement oublié le client, eh bien derrière, la performance financière ne suit pas. On peut avoir l'exemple en tête de Danone, par exemple, qui est une société bicorp qui a fait énormément de choses, beaucoup d'engagement sur ses problématiques environnementales et sociales. Et finalement, les produits ne répondaient pas aux attentes des clients, les résultats financiers ne suivaient pas, et on connaît tous la débâcle de gouvernance qu'il y a pu avoir par la suite. Donc, le, la leçon qu'on peut tirer de cette enquête que vous avez réalisée, c'est qu'une entreprise, lorsqu'elle s'engage pour l'environnement, pour la société, pour les bonnes pratiques de gouvernance, lorsqu'elle s'engage, elle doit d'abord le faire savoir, le faire savoir au client pour que le client soit davantage convaincu, mais aussi le faire dans l'intérêt du client, à savoir le produit vertueux vis-à-vis -vis du monde dans lequel on vit. Ce produit vertueux doit en même temps répondre aux attentes de ceux qui vont l'acheter. Tout à fait, c'est exactement ça. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a de gros progrès de la part des entreprises sur ces enjeux environnementaux et sociaux. La gouvernance, la, euh, la réglementation, pardon, euh, pousse vraiment les entreprises à aller sur cette voie, mais finalement ce sont uniquement des, des données, quand on voit les reportings extra financiers, ce sont des données d'effort. Ce que veulent les clients aujourd'hui, ce sont des preuves, des faits, des produits qui répondent à leurs attentes et qui vont pouvoir améliorer leur quotidien, mais aussi améliorer l'environnement, la société et l'environnement en tant que tel, la planète sur laquelle on vit. Est-ce que vous vous dites, vous, chez Trustim, qui, euh, en effet, euh, analysez les entreprises et leur potentiel par le prisme de la satisfaction qu'en ont les clients, ce que vous vous dites, c'est que tant que les clients ne seront pas davantage convaincus, cela finira par euh, détruire de la valeur. C'est-à-dire que les entreprises pourront faire tous les efforts qu'elles souhaitent, greenwashing ou pas greenwashing, sincères ou pas, elles pourront faire tous les efforts qu'elles qu qu qu souhaitent. Si le client au bout n'est pas convaincu, ces efforts ne seront pas aussi rentables qu'ils pourraient l'être. Tout à fait. On voit qu'en effet, il y a de plus en plus de greenwashing. Le client, euh, il y est complètement sensible, enfin, il y est complètement sensibilisé en tout cas. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne supporte plus. On voit mmh. qu'il y a une vraie crise de confiance aujourd'hui, euh, que ce soit le consommateur ou le citoyen, euh, envers vraiment toutes les institutions, institutions finan fin, financières, politiques, politique, euh, Et c'est vrai envers les entreprises. Mmh. Et finalement, si jamais les entreprises ne mettent pas en place des produits qui répondent à des attentes du client, ça ne fonctionne pas. Vous arrivez déjà à mesurer, avec l'historique qui est le vôtre quand même chez Trossier, à mesurer la performance globale sur le marché, euh, directement issue de la performance euh, en termes de satisfaction client. Est-ce que vous arrivez à mesurer, à savoir précisément si cette satisfaction client génère une performance boursière ou une performance dans les résultats financiers Direct. Alors, ce qui est intéressant avec la satisfaction client, c'est qu'il y a de nombreuses études académiques qui montrent un lien clair entre satisfaction client et performance financière, mais aussi satisfaction client et performance extra-financière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, le client est vraiment le maillon, le chaînon manquant, qui va permettre de faire le lien entre la performance financière et la performance extra-financière. Et ça, on a plusieurs exemples en portefeuille et des valeurs qu'on suit depuis longtemps qui nous le prouvent bien par exemple Est-ce qu'on peut illustrer ça, par exemple Bien sûr. Si euh, on prend, par exemple, euh, Saint-Gobain, Saint-Gobain qui a été une valeur qu'on a laiss laiss longtemps laissée au placard, une valeur assez poussiéreuse, finalement, aujourd'hui, elle ressort en étant euh, une des leaders en termes d'innovation responsable, d'innovation environnementale. Et... Saint-Gobain évolue dans un secteur de la construction, un secteur qui est responsable de 40% des émissions globales de CO2, c'est énorme. Et sur ces 40%, on a 70% de ces émissions qui sont liées vraiment à l'utilisation du bâtiment. Donc il ne suffit pas pour Saint-Gobain juste de livrer une construction qui va moins polluer. L'enjeu, il va vraiment être pour ses clients, de se dire bah, « il va falloir que je puisse utiliser ce bâtiment tout au long de sa vie, sans, enfin, sans avoir un impact trop négatif sur mon environnement ». Et là où est la force de Saint-Gobain, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un cercle vertueux en partant de leur connaissance des clients, en partant des attentes de leurs clients. Et ça, ils les connaissent très bien grâce à toute la donnée qu'ils arrivent à récupérer, données de maintenance, de qualité, de procédés aussi. Ils arrivent à avoir un contact direct avec les clients finaux, avec du, du direct-to-consumer, des sites internet qui représentent presque 30% de leur chiffre d'affaires dans certaines régions du monde. Et donc, ils arrivent à extrêmement bien connaître leurs clients à partir de ces attentes, à innover. Pour ses attentes. Et en fait, ce qui, est, ce qui les rend crédibles, ce sont les engagements qu'ils ont pris. Ils ont pris un engagement euh, net zéro 2050, un engagement déjà en 2030, de réduire de 30% euh, leurs émissions. Et en fait, on voit que ce sont ces engagements qui les rendent crédibles, qui vont engager leurs collaborateurs et qui derrière vont réussir à satisfaire leurs clients. Ouais. Et c'est une, une valeur dont vous estimez qu'il faut, quand on choisit d'investir sur le marché et quand on croit dans le potentiel des différentes valeurs par la satisfaction client, vous dites Saint-Gobain, c'est une Valeurs qu'il faut absolument détenir en portefeuille Tout à fait. On nous, on nous dit souvent, mais finalement, si vous partez de la satisfaction, vous n'avez que des valeurs B2C en portefeuille. Saint-Gobain est un parfait exemple d'une valeur industrielle qui a su vraiment se rapprocher de ses clients et en tirer profit au maximum et en alliant performance financière, performance environnementale et satisfaction client. Ceci dit, on peut se dire que le greenwashing va, enfin, sera de plus en plus compliqué à l'avenir, avec l'impact, la, la, la mesure d'impact qui va devenir obligatoire, les data qui vont se multiplier, on peut se dire qu'en effet, ce euh, doute que compte encore un certain nombre de clients vis-à-vis -vis de la sincérité des engagements des entreprises, ces doutes vont être levés par toute la data qui sera de plus en plus disponible et l'obligation de démontrer l'impact positif par les entreprises. Oui, tout à fait, et la réglementation va aller dans ce sens, mais il faudra probablement un certain un temps avant que le client puisse vraiment refaire confiance à l'entreprise, alors qu'il a l'impression d'être complètement trompé en permanence. On a 85% des, des Français qui disent aujourd'hui ne pas croire aux promesses des entreprises. C'est vraiment un chiffre très élevé. Il va falloir que les entreprises mettent en place beaucoup de choses, beaucoup de communication et surtout beaucoup d'actions concrètes et des engagements clairs pour convaincre les clients. Oui, C'est une forme de réconciliation hein, qu'il va falloir parvenir à organiser aussi. Vous avez cité Saint-Gobain parmi les valeurs exemplaires euh, par ce prisme de la satisfaction client que vous, que vous évoquez, que vous mettez en avant. Il y en a une autre qu'on peut aujourd'hui euh, évoquer pour illustrer le potentiel de la satisfaction client en termes de performance aussi financière boursière bien sûr et si par exemple et qui est une valeur américaine euh, qui est en fait une place de marché où se rencontrent euh, des producteurs des, des vendeurs qui sont en fait souvent des petits artisans des auto-entrepreneurs qui vendent des produits artisanaux euh, et des clients euh, comme vous et moi qui allons chercher des produits bien spécifiques et bien souvent personnalisés euh, et si là où ils sont vraiment très forts, c'est qu'ils sont une place de marché mondiale et pourtant ils arrivent à prendre des engagements forts en matière d'impact euh, de leur introduction en bourse, en 2015, ils étaient déjà labellisés Bicorp et leur CEO avait, euh, avait mentionné pendant l'introduction en bourse, il avait dit finalement, selon moi, le bien commun et les profits, ce n'est pas du tout contradictoire. On peut faire les deux et c'est la mission d'Etsy aujourd'hui. Et finalement, on voit que c'est une, une société qui enregistre plus de 110% de croissance l'an dernier et qui arrive quand même à éliminer et à compenser ses émissions de CO2 à 100%, émissions liées au packaging et à la livraison. Aussi, à multiplier par deux le nombre de femmes et de minorité dans ses employés, mais aussi dans les vendeurs qui sont présents sur la plateforme, et c'est ça qui est très fort, mmh. et qui prennent des engagements très forts aussi sur euh, un net zéro, non pas en 2050, mais en 2030 pour Etsy. Ok, des vrais engagements que les clients parviennent à identifier et qui convainquent ces engagements, les clients d'Etsy. Il y a une satisfaction, un taux de satisfaction client élevé pour cette valeur. Tout à fait, on voit que Etsy est leader sur son marché, sous, bien souvent devant Amazon, puisqu'ils sont sur le même marché de, de place de marché. Euh, largement devant aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et ça on le constate grâce aux nombreux fournisseurs de données avec lesquels on travaille un peu partout dans le monde. C'est un petit côté au Nasdaq, hein, et si ETS. Y pour ceux qui voudraient explorer cette société, pourquoi pas à travers un investissement boursier pour diversifier si vous le souhaitez, hein, vous qui nous suivez, vos portefeuilles boursiers merci beaucoup d'être passé de nous voir sur le plateau de BFM Business, Capucine Bellet, responsable de la recherche pour Trusty bon retour, à très merci. bientôt et donc uh, Etsy que vous nous avez fait découvrir et Saint-Gobain parmi vos titres préférés en termes de satisfaction client, le CAC 40 on se reconnecte à la séance du jour, il est toujours en petite baisse de 0,6% Wall Street mitigé toujours on sera avec Stéphane Soluteil dans un instant depuis ses bureaux de Bourse pour ausculter cette séance très intéressante. Certains titres s'envolent, Interparfums notamment grâce à une recommandation, une opinion à surperformance sur, sur Interparfum de la part d'Odo BHF et eh bien ce titre progresse de 9,5% plus forte hausse du marché parisien puis à la baisse quand même, on a des valeurs dans l'univers des équipementiers parapétroliers, Valourec ou encore Technip FMC qui aujourd'hui recule quand même, Technip FMC abandonne 5%, Valourec moins 6,8%, on essaiera de comprendre pourquoi dans un instant alors que les cours du pétrole corrigent très légèrement cet après-midi après de après nouveaux plus hauts de 3 ans pour le Brent ce cours du baril repart un peu à la baisse, on est quand même sur des niveaux encore assez. C'est élevé 83,50$ à l'instant. À tout de suite sur BFM Business.